Je suis Philippe Rousselambien, euh, début de chercheur en biotechnologie, 20 ans dans l'IT ensuite, dont 10 ans comme chef de projet expert dans le texte logiciel. Euh, depuis environ 6 mois, j'ai décidé de faire le pas de la foi, de m'engager dans un projet nouveau, et il est tellement nouveau que ce projet porte sur les innovations méthodologiques que, que j'ai développées ces dernières années et que maintenant je vais proposer. Et donc... Euh, un des canaux euh, privilégiés pour euh, proposer ces innovations, euh, c'est le business en ligne. Et c'est comme ça que je suis dans la communauté de, de Lingen depuis euh, six mois. Et j'en suis absolument ravi. Aujourd'hui, c'était euh, euh, euh, deux jours pour un atelier, euh, pour un atelier sur euh, passion formation. Hein, euh, parce que euh, parmi les produits que je vais proposer. Euh, à mes clients, il y a bien sûr des formations pour mes innovations méthodologiques. Et euh, voilà, donc euh, c'était le, le gros intérêt de ces deux jours, c'était de faire un, un focus vraiment très, très efficace, basé euh, sur le fonctionnement en groupe, euh, la, et puis euh, toute la préparation et la maîtrise de Dillingen, hein, et, voilà, et aussi quelque chose d'autre qui est très important, qui transmet beaucoup, ce sont ses valeurs, et, et je dirais sa colonne vertébrale qui est euh, euh, toujours partagée par les... Euh, les élèves que nous sommes quand nous, nous travaillons sur ces sujets-là avec Lingen. Donc ça a été comme d'habitude, c'est du Lingen. Lingen ne fait que du Lingen, c'est-à-dire des choses super euh, avec toute sa, sa maîtrise. Euh, et, euh, et donc je suis absolument ravi, je sors avec les objectifs atteints que j'avais prévus, hein, c'est-à-dire pouvoir euh, euh, maîtriser la technique, pouvoir euh, comprendre comment bâtir un plan d'une formation, euh, comment découper ça en vidéo, etc. Voilà. Et puis tout ça dans le climat d'entraide, le climat, de, le climat de, de, de, de, vraiment de, de sympathie, de bienveillance de, de, qui y a toujours, toujours autour de, de, de la personnalité de Lingen. Voilà. Donc un grand merci à Lingen et un grand merci à toi aussi Maxime qui est derrière l'objectif. Et que j'ai plaisir, salut aussi, pour ton aide efficace dans ces deux jours de la télé de formation Passion Formation.